Merci, M. Gassama, d'avoir répondu à notre invitation. Alors, le préfet de Dakar, qui a été manifestation, il a fait une manifestation, il a été une il a fait manifestation, il a il a fait il a a il a a il a a il a a il pour interdire la manifestation de la coalition ayahuasca -e -e nuit. La troupe publique, c'est un argument classique utilisé. Mais, dans les ouvrages, généralement, dans les manifestations, on a une manifestation, on a un peu de goûté. Donc, on a un peu de goûté. On a un peu de goûté, on a Il y avait aucun résultat public. C'était des manifestations devant l'ambassade de Gambie ou l'ambassade de, de Turquie, etc. On a un peu de goûté. Faut que nous, faut que de manifester c'est interdit pour trouver l'ordre public. Maladez, demain manifestez. manifester. manifester. vous guez. Tu as voulu entrer à l'ordre public. Mais, d'un coup motivé, ça il entrer à l'ordre public. Tu dis la voix ça bande risque de trouble à l'ordre public. D'une la voix. Donc c'est un argument fourrou, un argument bidon pour bon, amener, préfet il est utilisé pour interdire. Il est interdire, il dit à l'ordre public. Parce que police ce qui police de l'enquête, il y une enquête, enquête il voilà, y en une enquête, Andy, il un euh, document, il y a un risque à l'ordre public. Mais ce reste une liberté, ça dépend des policiers qui vont aller enquêter pour dire aux gens, euh, voilà, il y a un trouble l'ordre public ou il y a pas trop leur... Non, On va accepter. Mm -hmm. On va accepter. Moi, je ne sais pas si on a que Néanmoins, on on a le, le, le, le préfet de Saint-Louis a interdit le festival de jazz de Saint-Louis parce qu'il y a des risques de, de de de d'insécurité, de troubles extrêmes. Madame Trock, tu vires, Madame Trock, de certaines télé, des coucou. Maroc, quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu te rends compte de la gravité de ce que tu, de ce qui, de ce que tu es en train de faire mm -hmm. hein? Le festival de jazz c'est Saint-Louis, il, il est connu dans le monde entier, il est connu dans le monde entier, mm -hmm. tu l'annules pour des raisons de sécurité, le monde entier pense qu'il y a l'insécurité au Sénégal. Mm -hmm. Donc tu vois comment est-ce que... Et le festival, il y a eu quelques temps après. Il n'y a eu aucun problème de sécurité. Mm -hmm. Donc, c'est l'argument classique utilisé depuis les indépendances pour interdire les manifestations. L'idée les, les, les, les tournées préélectorales, pendant la période de pré-campagne, il y a eu 5 ans dans le coup, dans le mon de de jusqu'aux dernières élections locales. Il l'a fait donc, Bion, pourquoi de foucault, on sait pas, mais je veux dire que interdiction manifestation pacifique amena mm -hmm. une circonstance exceptionnelle. pour amener mon mon mon mon c'est mon mon mon a mon Par mon c'est une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe naturelle. Une nation qui a eu lieu à l'eau. on même l'eau, ça pas eu lieu à l'eau. Ils ont impacté manifestants. Mais c'est vraiment des circonstances très limitées qui le, en tout cas selon le droit international, on autorise aux États de limiter de la liberté d'expression et de manifester. Donc, euh, encore une fois, Mme n'ai pas de dénoncer. Parce que ces addictions-là, nous ne sommes pas les victimes, n'est-ce pas voilà. Plusieurs fois, Bougonier, on nous a opposé cela. Et on a fait des recours à la Cour suprême. Nous avons fait plusieurs recours à la Cour suprême. Nous avons fait recours à la Cour suprême. Et à Cour suprême. Et à chaque fois, la Cour suprême doit pas désavoué l'État du Sénégal, les préfets. Mais malgré tous ces jurisprudences de la Cour suprême, ils continuent d'interdire. Ils avons ignoré, n'est-ce pas, l'ingame de la Cour suprême dogal qui a une situation similaire. Mais, mais c'est ça le, le problème peut-être pour nous Paris. Souvent, nous a un recours introduire à la Cour suprême ou peut-être plainte par rapport à l'interdiction de manifester et de, et de marcher. Nous avons est que Sénégal Souvent, l'histoire se répète parce qu'il nous interdire manifestation ou marche ou rassemblement. Mais parce qu'on est, est dans sans... une euh, démocratie. Les texte qui démocratie. ont amulo la démocratie. la démocratie. am. les libertés de la constitution. les libertés constitution. la la la démocratie de l'Afrique. parce que nous sommes ces libertés-là. Voilà, ce que nous avons Il y a des milliers de personnes qui viennent à la manifestation. Il y a beaucoup de mécontentables. Donc, nous sommes le principal obstacle qui exercent des droits et des libertés. Il y a des gens qui Cour suprême, respectez nous Il y a la Cour de la qui ont fait la CDAO, qui a fait en qui ont fait la CDAO, qui a qui ont été qui a qui ont été la fait la qui ont été le CDAO, qui qui quand on a créé des cours justice au CEDEAO, dans tribunal au CEDEAO, article 19, il a fait l'air. Le même état qui a été amené au décision tribunal au CEDEAO, a force obligatoire qui a eu. Donc on va appliquer. C'est obligatoire. Et en sorte chef d'état, le chef d'Afrique de l'Est, il a dit qu'il a été signé. Il a dit on est souverain, même si on est appliqué. Mais c'est un État hors la loi. L'État pour respecter la loi. Nous, avons les citoyens pour nous, un état hors la nous, nous, nous, les nous, nous, loi, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, la loi, nous, Vous nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, il ne donne pas le bon exemple aussi Par, parlons, parlons de loi, déjà beaucoup d'arrestations. On parle de 250 arrestations, des leaders politiques, députés, également maires, et Ahmed Aïdara placé sous mandat de dépôt pour participation à une manifestation non autorisée, provocation de l'entreprise, trouble à l'ordre public, entre autres, nous en flagrant délit. Comment Ce sont des arrestations arbitraires. Ce sont des arrestations arbitraires. Makissa sait très bien que nous sommes dit qu'il est un Ah oui Ah mais oui Il le sait très bien Comment on doit Amdiam Mais on doit Amdiam parce que l'opposition ne l'acceptera pas. Mais Détchéfale, on l'a trouvé devant la porte de son, de son siège, on l'a arrêté, on amené. Mm. l'a amené. La manif là on donne place de l'Obedisque. C'est Détchéfale, là -honne. ici, sur la Bérenne. <coughs> Ahmed Aidara il quitte chez lui pour aller à. Arrêtez à Géjawaï. À À combien de kilomètres de la place de l'obélisque À Géjawaï. Guy Marie Sanya, il a fait le tour dimanche matin. Il a fait le tour de. De Fagarti, de commissariat, de brigade de de Pour cette unité. Les gendarmes il est en train de se faire. Il est en train de se faire. Il est en nous sommes les de la manifestation. Ce sont des arrestations arbitraires. Je vais vous ce que nous Nous protéger les citoyens. C'est la leadership politique. les Nous protéger les citoyens. Nous voulons protéger Nous voulons Sénégal. N'est-ce pas Nous Nous Nous M. Gassama. So, hey, quand tu dis que la cité n'est pas indépendante numéro mais ni... il oui, y a trois mais qui là Je procurer instruction pour donner enfin, juges et ils sont indépendants pour nous bailer alors il y a encore <musique> le droit Hum. Newport, le le on est très très très très très ratifié, très très très très très très C'est clair. Et liberté de manifester de façon pacifique, très très très ce très très très très très très très très très très très très En très très très très saisir tous les mécanismes nous avons très très et très très de très très et nous avons une affaire Mais si nous faisons en 2024, nous ne sommes Parce que nous sommes beaucoup les On ne sanctionne pas les fonds de sécurité. Qui a été le de le cas du la maison Qui a session du cas de la Qui a pour le cas de la Qui nous avons. Alors, il crédibilité, est en Parce que ce qui le pour le faire, le faire, pour le pour Dénoncer Al-Khatib, nous avons un candidat candidat a Justement, M. Gassama, il y a manifestations qui de coutume. Il y a quelques heures, il y quelques heures, il y a quelques heures, Est-ce que le régime, régime pour reculer L'Égypte a installé la terreur, Comme ça, le président déroulé. Il a a uh, pour l'imitation, de madame. Avant de avant, avant, avant, vous signer ça au niveau de la série, on devant les soi-disant jeunes leaders africains, on a contre limitation de, de de, de, de, de mandat. Mm -hmm. Alors mm. que mon mot ouais. bah. bah. bah. bah. bah. bah. bah. bah. est dit qu'il a pas de Mais il a un troisième mandat. Et qu'il veut instaurer un régime de terreur. pas Mm -hmm. Quand on a manifesté, parce qu'on a manifesté non seulement dans le monde qui s'est passé, mais dans le monde qui s'est passé, parce que dans le passé, il y a des gars qui ont des gens qui ont des Mais cette fois-ci, si on peut traduire en justice, on peut-être condamner ça, n'est-ce pas Ça montre une dérive autoritaire. D'accord. Quelles sont les partenaires du Sénégal au niveau international On va interpeller tous les partenaires du Sénégal au niveau international. Mm -hmm.